Je veux marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous Je suis le roi de la danse où la jungle est à mes pieds De la puissance je suis au plus. Moi des singes ennuyeux Oh doupidou, je voudrais marcher comme vous Et parler comme vous, faire comme vous, tout Un singe comme moi, pourrait je crois Être parfois bien plus humain que vous Pourtant crois-moi bien je suis pas dupe Si je marche en avec vous que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout, dis-moi le secret pour être un homme est vraiment si mystérieux Pour moi faire éclore la grande fleur rouge ce serait merveilleux. Oh, doupilou, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, tout. Oui je l'avoue, quelqu'un comme moi, c'est vrai je crois, ne peut devenir comme vous. Je crois peut devenir comme vous.